Bonjour les de sérivores et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un grand organisme télévisuel français le conseil supérieur de l'audiovisuel le CSA On entend souvent parler de lui mais on ne sait pas toujours ce qu'il fait et à quoi il sert et comme il fait énormément de choses on va découper tout ça en plusieurs vidéos et aujourd'hui on va s'intéresser à sa création C'est parti Tout de même, faire un petit tour d'horizon de ces missions pour que vous sachiez de quoi on parle, même si on approfondira plus tard l'ampleur de ces tâches. Le CSA est l'autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'elle va gérer tout un tas de thématiques autour de la télévision française et repose sur trois principes. Le respect et la protection des droits et libertés individuelles, par exemple, elle veille au temps de parole des candidats lors d'une élection politique, elle veille aux propos qui peuvent être dits à l'antenne, comme tout propos raciste, homophobe, etc. La régulation économique et technologique du marché, par exemple, elle autorise la création de chaînes de télévision et de stations de radio. Et la responsabilité sociale, elle a un devoir d'information auprès des citoyens. Pour le charabia juridique, le CSA est une autorité publique indépendante. Ça signifie qu'elle est financée par l'État, mais qu'elle n'est pas soumise à son autorité. C'est-à-dire que l'État n'a pas le droit de mettre son nez dans les affaires du CSA et qu'il ne peut pas influencer ses décisions, ni lui faire de requêtes du style, bon, bah là, effectivement, le JT m'a laissé deux fois plus de temps de parole que madame Michu, mais comme je te finance, là, tu vas fermer les yeux, hein, dis. Elle est encadrée par la loi numéro 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, mais on va plutôt l'appeler la loi Léotard du nom du ministre de la culture et des communications, à ce moment-là, c'est quand même plus simple. Je vais vite vous faire un résumé de c'est quoi cette loi, mais on va vraiment couper dans le tas. Hein. La loi Léotard est arrivée en 1986 et prévoit la déréglementation du secteur des communications. Alors oui, on réglemente une des c'est bien français, ça c'est sûr. Bref, on enchaîne. En gros, elle a servi à privatiser TF1, qui sera donc possédé par Bouygues, et puis ça va toucher aussi à la téléphonie mobile, qui commence à se développer avec l'arrivée d'Itineris. Et si t'as moins de 20 ans, ça doit rien bousculer dans ta tête. Et l'arrivée de SFR, mais c'est pas vraiment ce qui nous concerne là tout de suite. Bon, cette loi, elle va surtout redonner une certaine liberté aux télécommunications, et une certaine indépendance. Elle va aussi proclamer la confidentialité des données des personnes qui utilisent ces télécommunications. En gros, elle encadre le type de données sur les programmes regardés et écoutés. Mais on y arrive enfin, elle proclame la création de la CNCL. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là avec son CNCL Nous on parlait du CSA, là bordel. Bon, la CNCL en fait, c'est la Commission Nationale de la Communication et des Libertés. C'est en fait l'ancêtre du CSA. Et bien en fait, comme c'était pas assez compliqué, la CNCL, c'est le nouveau nom de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui elle-même a été précédée du Haut Conseil de l'Audiovisuel. Ouais, c'est pas simple notre affaire. On reprend à l'endroit. Nous sommes en 1972 et a créé le Haut Conseil de l'Audiovisuel. Alors à quoi il sert celui-là Eh ben, je vous cite le journal officiel. Le Service National de Radiodiffusion Télévision Française assume, dans le cadre de sa compétence, la mission de répondre aux besoins et aux aspirations de la population en ce qui concerne l'information, la culture, l'éducation, le divertissement et l'ensemble des valeurs de civilisation. En gros, et pour faire simple, la Haute Autorité va s'occuper de vérifier, d'autoriser et de diffuser les programmes avant diffusion, d'entretenir les moyens techniques de diffusion et de promouvoir notre bien belle culture française à travers le monde. Donc voyez, pour l'instant, elle a un champ de compétences assez limité puisque c'est l'ORTF qui s'occupe du reste. Bon, on s'occupera de l'ORTF une prochaine fois, sinon vous allez faire une indigestion. Voilà, le président de la République qui, cet après-midi, avait installé la haute autorité de l'audiovisuel. Ça se passait à la maison de la radio, dans une ambiance plutôt intime, en présence de tous ceux qui sont à l'origine de cette loi. On passe en 1982, où le haut conseil de l'audiovisuel est remplacé par la haute autorité de la communication audiovisuelle surnommée ACA et non pas ce AK, ça n'a rien à voir. On va alors lui ajouter de nouvelles missions comme garantir l'indépendance du service public ce qui n'est pas rien quand même parce que je vous précise que jusque, jusque là du coup rien ne garantissait l'indépendance des chaînes publiques, hein la télévision d'état portait alors très bien son nom, mais on y reviendra une prochaine fois. Elle va aussi désormais délivrer les autorisations en matière de diffusion sur les ondes hertziennes. Les jeunes là derrière votre écran, les ondes hertziennes c'était ce qu'il y avait avant le numérique. Fallait une antenne râteau sur ton tour là et puis tu pouvais pas t'en servir comme un râteau à feuilles, par contre ça faisait un super paratonnerre. Enfin bref, je m'égare encore. Elle attribue aussi les fréquences FM des radios privées. C'était quand même un grand moment dans l'histoire du petit écran français cette période puisque c'était le lancement de TV6, l'ancêtre de M6. De la 5 aussi, l'ancêtre de... Oui, vous l'avez deviné. Et le lancement de Canal+, et du cul le premier dimanche du mois. Belle époque donc Pronte à DeLorean, on fait maintenant un saut dans le temps en 1986 et arrive la Commission Nationale de la Communication et des Libertés, la CNCL. Et là on va commencer à raccrocher les wagons, avec la loi léotard qui la promulgue, la privatisation de TF1 et TV6 devient M6. Après pour ces missions, rien ne change, on modifie l'emballage mais le contenu reste le même. Referme la portière, on saute en 1989, la CNCL est dissolue pour être remplacée par... Le CSA, oui, on y arrive Et là, pour ces missions profondes, on reste sur ce que prévoyait la loi Léotard et sur les trois principes que je vous énumérais en début de vidéo. Mais pour le détail, vous allez devoir attendre la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai un peu éclairé sur l'histoire du CSA. La prochaine fois, on commencera à détailler ces missions, et notamment comment on crée une chaîne de télévision. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a intéressé, s'il y a des choses que vous aimeriez voir plus développées. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez, restez confinés, et à bientôt. Salut